La conférence client a, euh, exige l'implication des avocats de tous les niveaux au sein du cabinet. Euh, pour un jeune avocat comme moi, ça, ça peut s'expliquer en deux volets. On est impliqué dans la recherche, on est impliqué dans les rencontres pour faire le suivi, pour l'élaboration. Et il y a aussi en aval, c'est-à-dire lors de la journée de la conférence où on assiste et on voit le résultat de ce qui a été élaboré. Donc, dans le cadre de ma conférence, il y avait euh, trois thèmes. Dans un premier temps, je discutais des amendements législatifs qui étaient survenus au cours de la dernière année. Euh, sommairement, on discutait entre autres de projets de loi qui ont été déposés au niveau fédéral sur, euh, entre autres, des, certaines obligations au niveau fiscal que les organisations syndicales auraient au niveau de la divulgation de renseignements, également sur la possibilité donc d'imposer euh, la tenue d'un vote secret lorsqu'il y a le dépôt d'une demande d'accréditation. Et évidemment, ça va tout. On a discuté des amendements envisagés à la Charte de la langue française au Québec, là, dans le contexte actuel. 78,7 des parents vivant seuls avec au moins un enfant mineur sont actifs, donc plus de 3 sur 4 qui sont justement monoparentales vont travailler. Le deuxième thème dont je parlais était tout le volet euh, conciliation travail-famille, à savoir évidemment avec toute la société d'aujourd'hui, le volet donc monoparental des familles euh, évidemment reconstituées, euh, quelles étaient les obligations des organisations à cet égard, est-ce qu'on doit accommoder quelqu'un euh, lorsque par exemple il peut pas aller chercher, il doit aller chercher son enfant, euh, est-ce qu'on doit aménager son horaire de travail en conséquence ou non, et finalement dans un troisième euh, troisième thème qui était tout le volet des clauses restrictives. Quand je parle de clauses restrictives, je parle de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Euh, il y a eu un arrêt de la Cour suprême qui a été rendu en septembre dernier, qui est excessivement euh, important. La Cour suprême nous a dit dans un premier temps que lorsqu'une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation intervient, mais dans le cadre d'un contexte commercial, donc euh, à ce moment-là, les clauses prévues en droit de travail ne s'appliqueraient pas. Ça serait essentiellement la loi de la jungle euh, donc, qui s'appliquerait. Et il y avait tout le volet aussi à savoir, dans un contexte justement d'emploi, est-ce que ça prend un territoire donc, bien défini dans une clause de non-sollicitation et la Cour suprême? a évidemment donc répondu à cette question en nous donnant justement des directives bien claires, donc un sujet à connaître clairement par tout gestionnaire, non seulement à ressources humaines, mais au niveau opérationnel dans les organisations. Alors aujourd'hui, au cours de la conférence annuelle 2013, j'ai eu l'opportunité de parler de trois sujets palpitants. D'abord, l'arrêt asmal des jardins ou le droit d'un employeur de renoncer à un préavis de démission. The change is that an employee who is bound by an indeterminate term contract who advises his employer that uh, he will be leaving his employment, thus resigning, uh, the employer has the choice to have the person stay on and be paid or, in certain circumstances, the employer may choose to ask the employee to leave immediately, uh, thus relieving the employer from his obligations to pay the employee for the balance of the notice period. Ensuite, on a parlé des impacts des modifications apportées au DCISM5 sur la vie quotidienne de nos clients et plus spécifiquement sur l'impact de l'ajout de nouveaux diagnostics médicaux qui risquent fort de changer un peu la donne en matière d'absentéisme. new milieu and implications. Finalement, j'ai eu l'opportunité de parler de la juridiction des arbitres de grief en matière de détermination de la capacité d'un salarié à exercer un emploi, de tout en parallèle avec la démarche qui est entreprise par la CSST. Vis-à-vis la juridiction des arbitres, qui parfois sont aussi appelés à décider si un employé peut avoir des droits sous l'accord collectif de réinstallation certain positions after having suffered a work accident. So again, I think three very interesting subjects and uh, hopefully, uh, the conference was useful for uh, the future for them. Thank you. It's always very de to be able to offer this type of presentation to a large number of clients. So, thank you to all those who are coming to assist our conference. Bonjour, I'm Robert DuPont. Assessor Bureau et Inubleki. Aujourd'hui, j'ai traité deux sujets. Le premier portait sur l'identité de genre, les problématiques qui peuvent s'associer à ça, et à savoir si ce type de problématique euh, constitue de la discrimination en vertu de la Charte des droits au Québec. First of all, I discussed uh, recent legislative amendments that relate to human rights. I also discussed uh, recent cases concerning Uh, discrimination C'est une situation qui euh, peut se voir de plus en plus. Nous, cette année, on a eu deux clients qui nous ont sollicité là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui, euh, que l'on va voir de plus en plus au cours des prochaines années et ça pose des problèmes quand même assez difficiles qui euh, justifiaient certainement d'en parler. L'employeur, ultimement, doit accommoder celui qui a ce trouble d'identité de genre. L'autre sujet qu'on a abordé, c'est la décision Irving, de la Cour suprême, qui est la première décision de notre connaissance qui traite à la question de savoir si oui ou non on peut avoir des tests de dépistage d'alcool en milieu de travail, en milieu de travail dangereux. It concerns uh, the right of an employer to uh, proceed with random testing for drugs and alcohol. It's the first time that the Supreme Court of Canada renders a decision on uh, the subject of random testing in the workplace. La décision présente des éléments intéressants, mais laisse certaines questions en suspens. Et, et c'est souvent comme ça à la Cour suprême. Donc, c'était les deux sujets que l'on voulait aborder avec nos clients aujourd'hui, compte tenu que ce sont effectivement des sujets actus.